Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons avec notre élément texte. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler hein, euh, de, on va dire de la taille de nos textes, comment est-ce qu'on peut modifier un texte sans, modifi sans le modifier sur tout le site internet. Ok euh, dans la précédente présentation, on avait parlé de modifications pour tout le site et on avait parlé de cette fonction-là. Donc Aujourd'hui, supposons que vous avez un texte okay, et euh, vous voulez changer euh, le type de police, mais pour que ça n'ait pas d'impact sur, sur tout votre site Internet, vous pouvez le faire. C'est là où nous allons utiliser les neutrales, okay, les balises neutrales. Attention, ne pas utiliser de balises neutrales H1, à moins que ce soit pour votre titre H1. OK Sinon, euh, vous allez, on restera sur euh, neutral alors Heading h2, 3 jusqu'à 6 ou, ou éventuellement euh, le paragraphe. Là, je vais faire le, on va faire la modification sur ce texte paragraphe. Donc là, on a un texte actuellement, on est là, on est là, OK Mais on va changer, on va se mettre là, on va se mettre là. OK On se met là. Et je veux changer ce texte et de manière à ce que cela n'ait pas d'impact sur tout sur tout mon site internet. Donc pour cela je suis sur neutral paragraphe et je peux changer par exemple euh, le type de, de euh, on va dire le type de, de, de police. ok. Je prends ça par exemple là. Je peux changer la taille. Je peux changer la taille. C'est du paragraphe. Donc euh, on va prendre euh, on va rester sur du 18. OK. Si on veut augmenter un peu plus 20, ça c'est quelque chose qu'on peut faire donc, et là ça me plaît bien. Je dis, ah, ok, ok, c'est euh, c'est le type de, de, de police que je veux, la taille, la grosseur, etc. Donc ce qui est bien, c'est que les modifications que j'ai fait ici ne vont pas impacter le reste de mon site internet. Si par exemple là, je, je veux rajouter du texte là, paragraphe ailleurs, je peux le faire. Je vais dessus, je vais le cher chercher, je prends, je ramène là. Vous remarquerez que ce type de ce texte est différent, du moins, la, la présentation de ce texte est différente de celui-ci. Pourquoi Parce que ce texte est modifié, on va dire, de manière spécifique, spécifique hein, en utilisant les paramètres euh, euh, neutrales, comme je viens de vous montrer, et celui-ci... Euh, il reste sur la définition générale de notre site Internet. Et ça, en fait, vous pouvez le faire pour tout type de test sur votre site. Il se peut que à des endroits spécifiques, vous voulez apporter un peu plus de style, etc. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire ça comme on vient on vient de le faire. Une dernière chose, je vois voir si on a, on a pratiquement tout dit. Euh, la hauteur entre, supposons par exemple que sur mon texte, le test que je vais modifier on va dire localement euh, je veux travailler sur les sur les interlignes hein, je peux le faire ici ok par exemple si je mets du 1 bon il faut que je sélectionne quand même sinon ça ne va pas prendre ça en compte si je mets du 1 ok normalement on va dessus ceci de toute façon permet de travailler de travailler sur l'interligne et, et là on va essayer. Bon, Peut-être que le 1, il trouvait que c'est trop. Voilà, on va l'agrandir. Si je mets je du 2, 3. Bon, vous voyez, par exemple, c'est un peu plus grand. Bon, Il trouvait que le le, le 1 était, euh, était un peu trop. Euh, si je mets, euh, je peux réduire. Je peux mettre du 6. Ok. Pardon. Ok. Là, Il a une longueur de retard, à mon avis. Ok. Je vais retourner dessus. Tac. Je sélectionne. Et peut-être que ça réagira ça réagira mieux donc là je suis du 1-1 c'est pas terrible là. pourquoi il me l'a mis sur du 06 j'en sais rien ok c'est parce que j'avais entre temps cliqué dans le vide et j'ai mis n'importe quoi comment comment comment donc là on est sur du 1, 1 je vais mettre sur du 1-3 ok c'est pas mal on continue tac et si je mets je veux que ce soit un peu plus aéré donc voilà, Donc, tout ce qui est interligne, je peux le faire localement. Je peux le faire localement, hein, euh, comme je viens de vous le montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vos questions et remarques sont les, sont les bienvenues. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, nous avons créé une plateforme gratuite pour vous. Pour cela, allez sur notre site euh, adjovedeo.fr, scroller jusqu'au milieu de la page et vous trouverez un bouton. Je commence ma formation, vous cliquez dessus. Vous créez votre compte de formation gratuite et vous aurez des ressources que vous pouvez télécharger. Euh, on a des modèles, des templates déjà créés pour vous que vous pouvez utiliser hein, pour développer, pour créer votre site internet. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, YouTube hein, en tapant agence web w 2 On se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.